Dans ce module, vous serez amené à explorer les différents aspects de la deuxième étape du processus de recherche et traitement de l'information intitulée « Chercher l'information ». Que ce soit par une recherche faite à partir du Web ou dans une bibliothèque, les procédés pour y arriver sont multiples. Avant d'amorcer une recherche, essayons de trouver des façons d'être efficaces pour trouver de l'information appropriée. Tout le monde est d'accord avec le concept, mais par où commencer? Quelles sont les différences entre moteur de recherche, catalogue, encyclopédie et euh, que dire des opérateurs booléens, la cote de Douy, les notices bibliographiques? Et puis en plus, il faut être capable de se repérer en bibliothèque. Construire une requête de recherche, utiliser des outils de repérage, utiliser une médiographie. Bon, c'est quoi ça en plus, une médiographie? Bien, ça englobe la liste des sources d'informations imprimées, audiovisuelles, telles que les DVD, les CD, des vidéos, des émissions de radio ou de télévision. Sans oublier les sources numériques, comme par exemple les livres audio, les sites internet, les articles de périodiques en ligne, les blogs. Ouf! C'est beaucoup trop d'informations ou tout simplement indigeste. Allons démêler tout ça.